Je suis bien installée, je suis dans le calme. Tout doucement, je peux fermer les yeux et venir poser une main sur mon cœur. Aujourd'hui, nous allons incorporer le mantra du jour qui est je m'accorde de l'amour pour moi-même je m'accorde de l'amour pour moi-même je m'accorde de l'amour pour moi-même je ressens cet amour dans mon cœur Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Cet amour se diffuse dans mes poumons, dans mon abdomen, dans mes épaules, dans mes bras, dans mes mains, dans mes jambes, jusque dans mes pieds. Je m'accorde de l'amour pour moi-même et tout en douceur je baigne dans cet amour envers moi-même. Je m'aime et je m'accepte comme je suis avec mes défauts, avec mes qualités Je suis parfaite comme je suis Rien ne mérite de forcer Je laisse aller ma vie selon le courant qu'elle suit Et je profite de cet amour envers moi-même. Je m'accorde de l'amour envers moi-même, de la bienveillance, de la bienséance, du bonheur, de la plénitude. Mon sentiment d'amour est à son apogée. Je peux le faire grandir si je veux, le faire grandir encore plus fort, comme s'il me créait une bulle de protection. Personne n'y entre, c'est ma bulle à moi, et elle me protège. Cet amour me protège des agressions extérieures. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Tout doucement, je peux reprendre contact avec les bruits extérieurs. le vent qui caresse ma peau, les courants d'air qui caressent mon visage. Et tout doucement, je peux ouvrir les yeux et dire merci à la vie.